Frère L'album des Jack Frère vient de sortir Il avait annoncé que son album sortira aujourd'hui Et l'album vient de sortir Kadashlar Ben Aujourd'hui on va réagir à l'album des Jack Frère On va réagir à la chanson qu'il a clippée Les clips qui sont sortis en même temps que l'album C'est à cette chanson qu'on va réagir aujourd'hui ça commence calmement, vous voyez, ça commence calmement on ne sait pas on ne sait pas qu'est-ce qui nous a réservé frère. On ne sait pas qu'est-ce que nous a réservé ou ce que... Est-ce que ça sera chaud ou pas Est-ce que ça sera très très chaud cette chanson ou pas Si c'est très très chaud, moi, moi, moi, moi, j'kiffe kiffe. kiffe grave, frère. J'ai kiffe quand Jake s'enflamme. J'entends ça dans cette chanson, vous voyez. Continuons. Ouh <rires> Wow, <rire> wow frère Les beats viennent de... Non Si tu écoutes bien les changements du beat Tu t'es dit non Non ce mec il a mesuré tous ces trucs frère Il a bien fait les beats et tout Et lui il chante J'kiffe toujours jack' J'ai kiffé jack chante très bien jack il est tarpin fort Il est tarpin Tarpin fort C'est quelqu'un de talentueux frère quelqu'un de talentueux. Je kiffe quand il chante. Je suis content de l'album en voyant seulement ses clips ici. Je pense que l'album, l'album est chaud patate. Je vais écouter l'album juste après. J'écoute l'album juste après cette vidéo frère. Wow. <gülüyor> What? What? What? What frère? What frère? Wow wow wow wow! <rire> il est chaud, <rire> il est chaud, Jig est grave chaud, il est grave grave grave chaud, il est terpène terpène fort. J'kiffe, j'kiffe, j'kiffe la chanson frère, j'kiffe la chanson. Ce mec il a un propre rythme à lui Si vous écoutez Fest Class et cette chanson C'est presque pareil Les beats est presque pareil Tout est presque pareil Vous voyez Et c'est pour, pourquoi je les kiffe Et c'est pourquoi je les kiffe Il est chaud bouillant Il est chaud patate Il ne va pas hors de son rythme habituel Il ne va pas hors de son rythme habituel C'est presque la même chose C'est pourquoi je les kiffe Il est toujours dans son délire frère <muches> Si vous écoutez cette chanson, c'est la chanson qu'on a écoutée à la fin de quoi de fest class la chanson qu'on a écouté juste après fest class c'est cette chanson j'attendais la chanson je croyais que c'est cette... quelle chanson frère c'est grave top c'est grave c'est grave cool c'est grave grave grave top <muché> <muché> <muché> What? Écoute, moi les beats. Waouh, <rire> waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Wow. L'album, l'album, il a dit, ouais. L'album est disponible maintenant. L'album est disponible maintenant, frère. C'est grave, grave top. C'est grave top. C'est tarpe, tarpin lourd. C'est un tarpin lourd. J'attendais cet album avec impatience. Mais l'album vient de sortir et je suis grave choqué. Je suis grave content. Je vais écouter cet album. Je vais saigner cet album. Le visuel est cool. Le clip est très, très bien réalisé. Ces derniers temps, je ne sais pas c'est quoi en Turquie. Qu'est-ce qui se passe en Turquie, frère Les clips des turcs, c'est très bien réalisé. Les clips des rappeurs turcs, c'est grave, grave, grave, très bien réalisé. Et je kiffe la chanson. Je kiffe son mood. Je kiffe, frère